Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est, qu est content d'être dans la présence de Dieu Amen. Nous, on était là depuis le vendredi. On était dans la prière. Et toi, que veux nous rejoindre aujourd'hui J'aimerais que tous nous soyons les d'accord. Amen. Amen. Oh, dit Amen. Amen. Nous pouvons faire nos yeux de Tu peux réaliser la présence des dieux. Notre trentaine que nous parlons, c'est vaincre dans la prière. La prière est très importante. Et pour vaincre, tu dois être disposé, sensible et donner le temps dans la présence des dieux. de Dieu. Seigneur des gloires, je te prie au nom de Jésus. Laisse que ce moment soit un moment extraordinaire pour une personne. Un moment, Seigneur des gloires, par laquelle le Saint-Esprit va restaurer beaucoup de vies. Un moment par laquelle les liens familiales vont tomber. Un moment par laquelle Dieu des gloires, ceux qui sont sous l'emprise du diable, soient libérés. Un moment par laquelle, Seigneur des gloires, quelques personnes vont être touchées. Seigneur des gloires par ta main et ils vont être guéris de la maladie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite enseigner comme au ciel. Par les non puissant de Jésus. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, les noms du Seigneur Jésus-Christ, et Dieu l'a ressuscité. Tu seras sauvé. Seigneur, nous confessons que Jésus-Christ est le Seigneur dans ces lieux. Jésus-Christ est le roi dans ces lieux. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut prendre place. Nous sommes dans les livres des Ephésiens chapitre 10. 6 plutôt. Ephésiens chapitre 6. Ça sera un plaisir de voir quelqu'un qui est venu avec sa Bible et de se tenir debout et lire pour la gloire de Dieu. Ephésiens chapitre 6. Nous allons lire le verset 10 jusqu'à 18.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 enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On est pourfois, je ne sais pas pourquoi, mais ne vous inquiétez pas. On va être cherché dans un peu de temps. Alléluia. Amen. Nous parlons sur vaincre dans la prière. Vaincre dans la prière. La fois passée, j'avais essayé de donner quelques définitions qui pourraient nous, euh, nous aider par rapport à notre à notre thème. Et j'avais essayé de dire, quand on parle de, de vaincre, nous voyons aussi dominer, nous voyons aussi surmonter, et nous voyons aussi avoir de l'avantage à une autre personne. Et j'avais essayé de dire une chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un combat qui est permanent. Pourquoi nous avons un combat qui est permanent? J'avais très bien expliqué, avant d'être chrétien, on était quelque part. On avait l'accès de faire tout ce que nous pouvons faire. Mais les jours où nous avons pris la décision, en disant qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus, je ne veux plus plutôt servir le monde ou le diable. Et en ce moment-là, les diables n'a jamais été content. Les diables a été toujours derrière toi qui avait pris cette décision. Voilà pourquoi j'avais dit une chose. Lorsque nous prenons le baptême, nous sommes dans l'eau. Quand nous confessons qu'à partir d'aujourd'hui je vais tout abandonner. Je vais marcher avec Jésus. J'avais dit: un, Dieu est là. Deux, le diable est là. Trois, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont venues pour te voir. C'est en ce moment-là, nous avons relevé un Dieu avec les diables. Et j'avais dit une chose encore. Quand nous parlons de vaincre dans la prière, par rapport à Ephésiens chapitre 6 que nous avons lu, nous allons remarquer que les choses que la Bible nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair ou contre nos frères ou contre nos sœurs, mais le combat qui est devant nous c'est un combat de l'esprit la Bible nous dit contre les autorités contre les dominations contre les esprits et j'avais très bien précisé et la prière, ce n'est pas un acte charnel. La prière est purement spirituelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire une chose au verset 18. Faites à tout temps par l'esprit toutes les sortes hein, de prières. Tu peux dire Amen. amen. Si on nous parle de toutes sortes de prières, cela veut dire, nous avons plusieurs sortes de prières. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer la prière. La prière doit être notre vie. Et nous devons faire aussi notre vie une prière. J'avais insisté à dire une chose. Vous savez, Jésus est Dieu. Lorsqu'il était sur la terre, il était 100% Dieu. Il était aussi 100% homme. Pourquoi 100% homme Il y a des moments, où il était fatigué. Il y a des moments, où il avait besoin de manger. Il y a des moments, où il avait besoin de se reposer. Mais une chose qui est vraie, frères et sœurs, Jésus, il priait. Et il priait beaucoup. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans les livres de Marc, chapitre 1, 35, lorsque il faisait encore un très sombre, Jésus se leva pour aller prier. C'était dans son habitude de se réveiller très tôt le matin pour aller prier. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu peux parcourir toute la Bible. Aucun verset qui nous montre que Jésus avait échoué même une seule fois dans son ministère. Tout ce qu'il faisait, c'était la récit. Quand il priait pour quelqu'un, la personne va être guérie. S'il faut chasser les démons, les démons... Et ça ne prenait pas beaucoup de temps. Vous savez pourquoi? Non parce que seulement il est était Dieu. Non parce que seulement il venait du ciel. Mais c'est parce que c'était un homme qui priait. Et qui priait beaucoup. Tu peux dire Amen. Amen. J'avais dit ce qui est triste aujourd'hui. Les enfants de Dieu... Nous n'aimons pas la prière. Vous savez, on a eu une conversation hier soir à la retraite. J'ai même très mal au cœur. J'ai élargi, j'ai élargi. Le principe, j'ai dit non, mais si tu vas travailler, va travailler. Après le travail, viens prier. Non. Mais non, j'ai des enfants, je ne peux pas laisser les enfants à la maison. Et comme ça la nuit, je ne peux pas dormir. Viens le matin, prie avec nous jusqu'au soir, rentre à la maison. Les chrétiens, si je peux dire, ils n'aiment pas la prière. Les chrétiens d'aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire des chrétiens. Ou si je peux dire, les gens qui viennent à l'église aujourd'hui, ils ne veulent pas faire leur vie, la prière. Mais c'est vrai, on a des choses à vaincre. Enfin, écoutez une chose, j'avais insisté en disant que Jésus a vaincu le monde. Mais la Bible nous dit une chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous... C'est là que la personne qui nous a aimé, c'est Jésus. Et Jésus, il habite en nous. C'est lui qui nous a donné le pouvoir. Et nous, nous devons pratiquer le pouvoir qu'il nous a donné. On ne va pas croiser les bras en disant que Jésus a déjà vaincu. Frère, tu vas souffrir. Tu vas passer des moments compliqués. À vaincre dans la prière et sans la prière, frère, nous serons du malheuré, mais dans l'église. J'avais très bien dit le dimanche passé peut-être que tu un ami qui est pas un qui connaît même pas Dieu, il fait le même chose que toi tu fais. Tu vas comprendre que ce que lui fait, ça marche très bien. Mais toi, tu essaies de faire, ça ne marche pas. Tu sais pourquoi Parce que Satan, il sait très bien que lui, il n'a pas besoin de le poursuivre parce qu'il est dans son côté. Mais toi, tu as essayé d'écarter vers le diable. Tu dois être en communion avec ton Dieu. Et lorsque tu n'es pas en communion avec Dieu, le diable va trouver les moyens de faire de ta vie n'importe quoi. Écoutez, frère, j'ai lisé la Bible. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Dans les commentaires, ils ont dit une chose il ne faut jamais sous-estimer, sous-estimer plutôt, les diables. Frère, les diables existent. Les démons aussi existent. Ne dis pas que non, moi je ne veux pas prier. Moi je ne veux pas faire ceci. Parce que je sais que Jésus a vaincu. C'est vrai Jésus a vaincu. Il a fait sa part. Toi aussi tu as une part à faire. Si c'était le cas. Il n'allait pas dire aux disciples. Lorsqu'il a monté. Allez rester à la chambre haute à Jérusalem. Lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, et maintenant vous pouvez sortir et aller prêcher la bonne nouvelle. C'était la continuité de la mission que Jésus avait fait. Mais tu dois être revêtu. Tu dois être revêtu, tu dois avoir la de la prière. les chapitre 1, 11, plutôt verset 1 à 2, j'avais dit, si tu regardes dans la Bible, les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples, ils ont demandé Parce qu'ils ont trouvé l'importance de la prière. Wow. Et tu dois savoir une chose. Pour un prier, tu dois être aussi enseigné. On ne prie pas n'importe comment. Voilà pourquoi la Bible dit vous priez, mais si vous n'êtes pas exaucé, pourquoi? Parce que vous ne savez pas hein? prier. J'avais dit une chose. Quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, lorsqu'il y a une situation dans sa vie, peut-être qu'il ne va pas entrer dans 40 jours de jeûne et de prière. Mais il sait comment est-ce qu'il peut s'approcher à Dieu. Même avec une courte prière, et Dieu va lui répondre. Tu sais pourquoi Parce que cette personne-là, il connaît comment est-ce qu'il peut s'approcher à Dieu. Voilà pourquoi les disciples ont essayé de chasser les démons d'épilepsie. Ils ont essayé de chasser, mais les démons n'ont pas partis. Ils ont demandé à Christ, mais pourquoi nous nous avons prié? On a beaucoup prié, mais le démon n'est pas parti. Jésus a dit, de mais tel esprit? Ne part pas dans la prière seulement. Il faut prier, il faut s'y gêner. Combien de temps Jésus avait pris pour chasser ces démons? Église de Dieu, nous devons vers notre vie la prière nous avons l'opportunité dans cette église on a plusieurs fois les programmes de prière mais ce qui est étonnant avec tes problèmes avec tes combats avec tes préoccupations tu marches avec ça mais tu n'arrives pas à prier est-ce que parce es Est que je n'ai pas le temps Est-ce que parce que je crois que j'ai un baguette magique lorsque j'étais baf, j'ai directement la solution Ou bien je vais continuer à vivre comme ça avec cette situation Voilà, le pasteur, il peut très bien prier pour toi. Comme dit Samuel, il a dit aux enfants d'Israël, vous avez très bien aimé de choisir votre roi. C'est très bien. Mais moi, en tant que sacrificataire, je veux continuer à prier pour vous. Si je ne le fais pas, c'est un péché pour moi. Mais lorsque le pasteur il prie pour toi, peut-être des choses que toi tu as. Il ne va pas arriver là. C'est à toi d'ouvrir ta bouche. C'est à toi de prendre ton temps et de s'approcher vers Dieu afin que Dieu puisse te répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire « Amen, Amen. » Les chrétiens aujourd'hui on fait très bien des solutions. Mais on ne veut pas prier pour que les solutions Viens. Une personne qui fait l'argent, mais il ne veut pas travailler. Il a besoin que l'argent puisse marcher jusqu'à sa maison et ça entre, ça entre dans sa poche. Dans, dans sa si nous voulons que notre vie change, on a besoin de prier. Quand nous parlons de vaincre dans la prière, parce que... Écoutez, la prière, c'est une arme. C'est une arme offensive, c'est aussi une arme défensive. Voilà pourquoi quand quelqu'un prie beaucoup, cela veut dire que cette personne il reste dans la présence de Dieu longtemps. Frère, c'est difficile. C'est difficile pour que le diable te touche. Mais tu viens à l'église, Jusqu'aujourd'hui, dans la nuit, le diable, il a la facilité de t'étrangler dans ton cou. Le diable, il a la facilité de s'approcher, même pas il te touche facilement. Tu sais pourquoi Parce que le contact avec Dieu, la connexion avec Dieu, frère, ça était déjà coupé. peut-être que tu le prends dans l'église aussi où il faut l'église par rapport à la pouf, tu te connectes avec Dieu pour un temps, pour un désert du temps mais lorsque tu rentres chez toi à la maison c'est difficile c'est très difficile on se voit donc, que tu prends le temps de rester dans la présence de Dieu. Frère, tu ne seras jamais victorieux si tu ne sais pas prier. Tu ne vas jamais vaincre si tu ne sais pas prier. Frère, que personne ne vous montre que la prière n'a pas d'importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Si c'était le cas, Jésus n'allait pas faire un désert. Et désert, et désert dans la prière. Vous allez comprendre que Jésus priait beaucoup. La Bible dit lorsqu'il faisait très sombre, il part pour prier. Et à un moment, les disciples ont commencé à le chercher. Pendant que les disciples étaient quelque part, ils dormaient. <rire> Jésus, il priait beaucoup, frère. Et on a besoin, frère. On a besoin de prier. On a besoin de prier. Surtout quand nous sommes dans un temps où le diable est frère. Il ne fait plus des choses en cachette. Il commence à faire des choses visiblement. La mort est devenue facile. Des crises est devenues facile. Tu peux regarder quelqu'un comme ça, tu vois visiblement que cette personne il marche ou elle marche avec la malédiction. C'est non parce que cette personne il n'est pas connectée avec Dieu. C'est notre ta ce n'est pas le frère qui est à côté de toi, ce n'est pas la sœur qui est à côté de toi, mais la Bible elle nous dit que nous combattons. Et les esprits m'ont fait. Et comment est-ce que, frère, tu peux combattre des choses spirituelles par des paroles ou par la bouche sans pourtant être en connexion avec Dieu. C'est difficile et c'est très compliqué. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de quelque chose Dans la chapitre 5, on va lire le verset 16 jusqu'à 17. C'est un verset que nous connaissons tous, surtout si tu lis la Bible. J'aimerais bien parler aujourd'hui des choses que nous pouvons chercher à vaincre dans la prière possible. Galates chapitre 5, 16 à 17. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit on a des contraires assez de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vaincre les désirs ou vaincre les mauvais désirs dans la prière est-ce que tu peux dire amen? Amen. Vous savez tous, nous savons très bien. Il y a des désirs. Mauvais? Il y a aussi des désirs qui sont bons. Il y a des désirs qui peuvent te faire et et détruire ta vie. Il y a aussi des désirs qui peuvent te pousser encore de s'approcher vers Dieu. Je vais vous dire une chose. Vous savez, les prières et les lits de l'enfant de Dieu ou les prières et les de l'homme, ce n'est pas encore le diable. Mais c'est encore. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. Vous savez, une fois on était parti en mission à Sonabad, il y avait une chorale des mamans qui chantaient là-bas. Ils chantaient ceci. Le diable a dit, c'est-à-dire le diable il dit à Dieu. Est-ce que tu peux demander aux chrétiens? Lorsqu'ils faisaient leur propre désirs et qu'il tombaient dans les péchés, est-ce que moi, le diable, j'étais là C'est qu'on là, lorsqu'il chante, il fait voir qu'il y a des choses dans notre vie. Le diable est innocent. Tu as été poussé par un désir, un désir fort de faire quelque chose. Et lorsque tu l'as fait, le diable a trouvé la porte pour entrer et te condamner ou te bloquer. Voilà pourquoi la Bible nous conseille, tout enfant de Dieu, il doit marcher selon l'esprit. Et pour marcher selon l'esprit, tu dois être une personne qui est connectée tout le temps avec Dieu. Il y a quelqu'un qui peut me dire un amen. amen. La Bible dit les désirs de l'esprit et les désirs charnels sont deux choses opposées. Vous savez, c'est dans la prière que tu peux vaincre ces désirs qui t'amènent à l'église pour rester longtemps dans la prière. Si tu n'es pas connecté avec Dieu, si l'Esprit de Dieu ne s'allume pas dans ton cœur, tu n'auras pas cet courage de venir passer des jours ici dans la prière tu n'auras pas ce courage. Mais lorsque tu es connecté avec l'esprit, frère, tu seras poussé. Il y aura un fort un désir dans ton cœur. Tu auras l'envie de venir chercher Dieu. Frère, il y a, il y a plusieurs désirs. Quand j'ai regardé ce dans le dictionnaire, on m'a dit que les désirs aussi c'était envie Donc quand j'ai commencé à envier quelque chose, cela qu a commencé à donner les désirs dans mon cœur pour faire cette chose. Ils sont allés plus loin en disant que les désirs c'est aussi quelque chose qui à ou c'est quelque chose qui est attirante. Vous savez combien ils ont détruit leur vie à cause d'un désir. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. Tu peux dire Amen. Fais combien au jour d'aujourd'hui dans l'église, enfants de Dieu, mais ils sont devenus de malheureux parce que. Ils ont ouvert la porte à un désir qui était entré dans, dans, dans leur cœur et ils ont commencé à le pratiquer. Fais écouter. La prière empêchera un mauvais désir de et dans ton cœur. Il y a une très grande différence Tomber dans un mauvais désir et vivre dans un mauvais désir. Est-ce que tu peux dire Amen. Amen? Il y a un désir qui est entré. Je suis tombé. Seigneur, aide-moi. Je me relève et je continue à marcher la tête haute. Mais lorsque ce désir est, est entré, je commence à faire la fête avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu n'a pas la place avec dans ma vie. Parce que je ne suis pas de temps en temps en connexion avec Dieu. Et je commence à vivre cela et à voir cela que c'est normal. Frère, pour ça, m'a mauvais désir peut être tué. La Bible dit... Le désir est charnel. Et le désir est de l'esprit. sont des choses différentes pour que la personne ne puisse pas faire ce que lui-même a eu fait. Quand Jésus poussé par Dieu... Je veux faire des choses et qui viennent de Dieu. Quand je suis poussé par mes désirs et pour ne pas aller tout de suite, pour ne pas aller tout de suite condamner le diable, parce qu'il y a des choses que toi-même, tu suscites dans ta tête, dans ton corps. Le diable n'est même pas là. Il va commencer à entrer lorsque toi-même, tu donnes l'accès tu l'acceptes et tu commences à vivre selon cela. C'est par là qu'il va commencer à te condamner à des choses. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu vois quelque chose est entré dans ta vie, tu vas te mettre dans la prière. Tu vas commencer à prier pour vaincre la chose. Afin que la chose ne puisse pas te détruire et ne puisse pas demeurer en toi. Les désirs qui persistent dans ta vie C'est parce que tu n'as jamais eu le temps de prier Tu n'as jamais eu le temps de le vaincre dans la prière C'est pour cela aujourd'hui, Il est encore là Il est encore là Il est encore là Vous savez Quelqu'un qui est dominé par un désir qui est mauvais. Maman. Il a l'impression d'être perdu. Si la personne, c'est un enfant de Dieu, il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il y a des désirs qui sont tellement forts, qui sont tellement forts, plus que toi-même. Tu ne peux pas se débarrasser avec si facilement. Mais pour rester débarrasser avec, des prières. Il y a des prières à faire pour vaincre des mauvais désirs. Mais si tu n'arrives pas à se mettre dans la prière, les désirs écoutez une chose. Les désirs peuvent amener la mort dans ta vie. Les désirs peuvent amener la malédiction dans ta vie. Les désirs peuvent amener le blocages dans ta vie. Les désirs peuvent amener la pauvreté dans, sa, dans ta vie. Si c'est un désir... Fait qui est mauvais, ça peut amener tout dans ta vie sans faire rien. Ah. Tu sais pourquoi? Après avoir toi, tu honte, C'est le ah. diable qui va t'accompagner. Ah. Et lorsque tu es avec le diable, il peut t'amener tout de mal sans faire rien. Est-ce que tu peux dire Amen? Un ah. homme dans la Bible Romains chapitre 7, verset 18 à 24. Il a dit, quand je vais faire le bien, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que moi je ne veux pas faire, c'est ce que moi je veux. Cet homme, écoutez une chose. Il était sous l'emprise d'un désir qui était plus fort que lui. Il ne pouvait plus prendre la décision. Il ne pouvait plus lui-même se défendre. Il se sentait si faible devant ses désirs. Il se sentait sans force devant ses problèmes. Il a dit, qui me délivrera Qui me délivrera Écoutez une chose. J'ai connu un homme. C'est un homme très intelligent. Il connaissait très bien son travail. Mais écoutez, il avait le désir de l'alcool. Lorsqu'il va prendre l'alcool, tu ne vas pas comprendre que cette personne est intelligente. Mais il était un très bon technicien. Vous savez une chose. Si le diable veut te détruire, il peut mettre en toi un désir qui peut t'empêcher à avancer. Tu ne peux pas s'épanouir. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais lorsque tu as l'argent dans tes mains, disons que non, il faut que je prenne seulement un. Je vais prendre seulement une seule bouteille. Après, je veux me reposer. Ça va m'aider à bien manger. Ça va m'aider à prendre très bien la sommeil. Mais lorsque tu vas prendre un, le désir, ça va commencer à monter à deux. Lorsque tu arriveras à deux, voilà pourquoi, voilà pourquoi écoutez, lorsque tu commences à voir quelque chose que tu n'as pas l'habitude de vivre dans ta vie, ça commence à monter les degrés, il faut faire très attention. Attention. Parce que tu peux, te, tu peux te retrouver très loin. Frère, Les diables, il n'a pas l'accès dans notre vie parce que nous avons Christ. Amen. Mais il prend l'accès dans notre vie au moment où nous-mêmes nous ouvrons la porte et lorsque lui, il voit, il va venir dans la tranquillité et il entre. Vous savez la première chose qu'il va faire, la chaise est comme ça, il ne va pas s'asseoir comme ça, non. Il va essayer de s'asseoir comme ça, il va voir si tu vas les pousser, il va être comme ça. La deuxième chose, il va essayer de s'approcher petit à petit, il va essayer petit à petit jusqu'à ce qu'il va s'asseoir très bien. C'est là où on appelle cette personne et maintenant posséder. Est-ce que tu peux dire Amen? Ah. Il n'a pas l'autorité de détruire notre vie, le diable. Il n'a pas cet accès-là. Voilà pourquoi, avant de pouvoir toucher à Job, il a cherché les stratégies. Mais Dieu avait confiance à Job en disant que tu peux toucher son corps. Parce qu'il regardait Job, il ne trouvait pas où entrer. Les diables en te regardant, il ne trouve pas la porte. Mais le désir, que ça commençait dans 5%. C'est normal, je suis avec les amis. Pour ne pas leur faire mal, comme ils prennent et poussent l'alcool, moi aussi je vais prendre une seule bouteille. C'est quand même un manque bon de respect lorsque les autres prennent l'alcool et moi je ne prends pas, ce n'est pas bien. On a commencé à 15h. Ça dépasse à 16h. 17h. Et je rentre à la maison une heure matin. Et lorsque déjà je rentre à la maison, je ne veux plus marcher comme d'habitude. Je suis maintenant commandé par l'alcool. Mais c'était juste que j'avais commencé à dire que non, c'est juste la question du respect. Frère, ma respecte, mon souci, mon Frère, et au ma respecte, mon souci. Cet homme que j'ai connu, il était tellement très intelligent. Frère, il était un électricien. Et lorsqu'il travaillait, même son patron qui était blanc, il savait que cet homme, même il vient comme ça, il va faire dans son travail jusqu'à ce qu'il va finir. Et quand on va le payer, il retourne avec les désirs de prendre encore l'alcool. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Amen! Regarde une chose. Dis précisément les femmes. Tu vas comprendre que lorsque tu prends ton salaire, même si tu avais beaucoup de projets, la première des choses, tu vas commencer à penser aux habits. Tu vas dire, maintenant je vais descendre à la barre Dieu. Je vais chercher juste une chaussure pour mettre ça le dimanche. Oh, à la maison, tu as des chaussures que tu n'as jamais eues. Qu'est-ce tu arrives dans ce magasin cest étais parti pour prendre une seule chose. Ça devait être deux, trois, quatre et cinq. Finalement, tu comprends pas, même l'argent que tu peux rester pour acheter des choses d'aimer. cest à se Dis, il faut d'abord faire le calcul. Est-ce que je peux rajouter les habits Est-ce que tout ce que j'ai besoin de faire, je l'ai déjà fait enfin, Écoutez, écoutez une chose, écoutez, tu ne verras jamais le diable. Viens avec le décor Jamais. Le diable peut te détruire juste par un seul désir. Il peut te rendre pauvre. Il peut te rendre malheureux. Juste par un seul Jésus. Voilà pourquoi un bon enfant de Dieu, lorsqu'il est béni, la première des choses, il ne va pas commencer à faire des calculs, non. La première des choses, c'est prendre le salaire et prier. Seigneur, montre-moi ce que je veux faire avec cet argent. Frère. Qui va commencer à éloigner d'autres désirs, frère. Vérifie non seulement pour les femmes, hein. il y a aussi de frères. Tu as déjà un basket qui coûte à 400 euros. Cela déjà acheté, c'est à côté, frère. Si tu 1500 euros, tu fais acheter un basket de 700 euros Divisé faisait parler. Tu vas rester avec 600 euros à peu près. Après, tu payes la maison, je sais pas, 350 ou 400 euros. Tu restes avec 100 euros ou 50 euros. Lorsque tu restes avec 100 ou 50 euros, maintenant, tu te retrouves à rien, tu commences maintenant à penser. Mais pourquoi je fais ça? Mais il... Ce qui est pire, écoutez, ce qui est pire, tu l'as acheté ça sur Internet. Tu as au moins 15 jours pour faire retourner ça. Mais toi, tu pensées, tu seras conscient lorsque les 15 jours vont expirer. Maintenant, tu commences à penser. Mais les 15 jours, tu ne peux pas retourner ça. C'est fini. C'est fini. Un bon enfant de Dieu, écoutez, un bon enfant de Dieu, si un désir est canalisé par l'Esprit de Dieu, j'ai pensé que tu peux me donner un amen. Hein? amen. Si tes désirs ne sont pas canalisés par l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas encore vaincu tes désirs, c'est facile. C'est facile que les gens puissent te voir. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à mettre des côtés. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à faire des bonnes choses. Tu travailles. Tu sais pourquoi quand oh, tu prends seulement l'argent, ton cœur, le basket là, c'est là, elle avait mis. C'est bien. Bon, elle a mis noir, moi oh, je vais chercher blanc. Bon. Oui, marron, si c'est bien, je vais prendre noir et blanc. Et marron. Fait tu commences à faire des calculs. Et tu vas te retourner conscient. Lorsque tu as. tu prends quelque chose. Quand tu prends l'argent, ne sois pas rapide à commencer à faire un projet. L'argent, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Est-ce que tu peux dire amen? amen. Lorsque tu ne sais pas, Maîtriser tes désirs, et même d'achat, ça sera difficile. Difficile. Tu peux venir à un frère de l'église, il te dit que j'en ai pas. Tu vas à un autre, il te dit que j'en ai pas. Des fois, la personne que tu retrouves, tu gagnes mieux que lui. Mais que toi, tu ne sais pas canaliser tes désirs par l'esprit, par la prière. Tu te retrouves malheureux. Dites amen. Amen. amen. Écoutez, Ephésiens chapitre 6 a dit ceci. Nous n'avons pas à l'idée la chair mais contre les esprits mauvais quand ils commencent à être attirés à quelque chose il faut faire très attention il faut chercher à canaliser cette chose il faut prier dieu frère la prière la prière, je dis et je le répète, ce n'est pas un acte charnel, c'est un acte spirituel. La prière peut te parler dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Lorsque tu pries pour faire quelque chose, lorsque tu prends la décision dans la prière pour faire quelque chose, il y aura des choses que Dieu va commencer à t'empêcher de ne pas le faire. Mais si tu ne pries pas, si tu ne sais pas rester dans la prière, frères et sœurs, tu gagneras beaucoup, mais tu vas vivre moins bien. Tu gagneras beaucoup mais tu seras un malheureux, juste parce que le diable cherche à te combattre dans la pauvreté. Non parce qu'il va venir dans ta vie, mais il va commencer à faire monter dans ton cœur des désirs d'acheter. D'acheter, d'acheter, lorsque tu vas tout finir, là la conscience elle viendra. « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les, les désirs de la chair. » Ça peut arriver, écoutez, tu as besoin de faire quelque chose. Si tu ne le fais pas, ton cœur n'est pas tranquille. Alléluia. Alléluia. Peut-être que la chance ne va pas apporter quelque chose dans ta vie. C'est juste pour dépenser. Lorsque tu les dépenses, ton cœur fait ça. Wow. Mais quand tu pries, tu vas écouter Dieu en te disant pourquoi tu veux le faire, pourquoi tu veux l'acheter, pourquoi tu veux gaspiller. Des fois Dieu peut créer une circonstance. Une personne peut venir te de prendre des sorties, je ne sais pas, aller où? Mais du moment où toi tu préparais pour aller gaspiller 1000 euros pour rien, Mais tu n'as pas plus. Tu trouves ça normal, frère tu gagnes 1 euros. Tu dépenses 700 euros du coup. Tu payes la maison et tu ne restes rien dans ton compte. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que c'est est, est normal? Et lorsque ce désir, la monte dans ton cœur. Lorsque tu fais la chose, ça reste tranquille. Peut-être la chose, ça sera pour mettre à la maison pour garder. Imaginez, basket. Tu vas garder ça. Tu vas attendre les jours. où Frère Moïse, il va se marier. Oh, ça reste encore trois ans. Oh, après trois ans, tu peux acheter six mois avant. Mais toi, tu as acheté ça dans les trois ans. Oh, cet argent-là, si vous voulez faire ça quelque chose, ça aide encore. Après six mois, tu de à de frère Moïse et tu peux racheter une autre chose. Parce que tu es dirigé par un mauvais esprit. Il Amen. Amen. Amen. Amen. J'ai eu la grâce, si je peux demander ça à la grâce, de voir là où on va la drogue. Je vais ça dans mes propres yeux. J'ai déjà vu quelqu'un. Aïe, ben, nous, moi, Thompson à A nous, nous, il met 10 dollars dans ça comme ça, Et Vous savez pourquoi Parce qu'il n'arrive pas à se contrôler, parce que le désir est un plus fort que lui. Voilà la l'apôtre Paul va dire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je le fais. Le bien que moi je veux faire, je n'arrive M'aider. Ouais. Sœur, frère, peux-tu faire des mois ou trois mois sans coucher avec un homme ou une femme? Alléluia. Parmi les désirs où tu peux être combattu, c'est aussi des désirs sexuels. Est-ce que tu peux dire amen? amen? Tu peux dire Amen. Amen. Avec un païen possédé, imaginez combien tu es déjà sorti avec lui parce que tu n'arrivais pas à supporter celui qui couche avec un homme ou une femme. Il te une seule corps, un seul forme Quatre éléments. Si maintenant tes des capable si j'en ai deux, je te donne aussi mon Dieu. Ouais. Amen. Tu dois malherrer. Parce que tu ne sais pas avec qui et avec qui. Et c'est la transmission très rapide Des choses hein? différents c'était quelle année c'est pas si c'est 96 97 on était dans l'équipe de délivrance on était allé faire la délivrance dans une maison et c'était la première fois qu'une chasse sa jambe dans une maison comme ça. Très bien équipée, propre. Quand on a commencé à prier, il y a une jeune fille qui était là, par terre. Elle a commencé à camper comme un serpent. Comme ça. Nous avons dit que ça demande du temps pour faire cette délivrance. On arrête la prière. On va passer demain. Quand nous sommes sortis, il y avait, je ne sais pas, un quartier qui passait. Et la jeune fille était devant. Mais toi, tu viens d'être tombé par terre. On a dit à tes parents on va retourner demain pour prier pour toi. Et regarde les personnes qui te suivent. Des filles chères. a dit Ceux qui dit à la riche à malédiction. Ceux qui dit à la riche au démon. Il faut donner ton corps comme un bazooka, un chibon Il faut donner ton corps comme le pain. C'est facile la journée sans pouvoir toucher un homme ou une femme. Et je vous dis des choses vraies. Tu peux dire Amen. amen. Tu peux dire Amen. Amen. amen. Ne résiste pas à toi. Il y a d'autres. Il voit que non, si je veux faire un homme ou une femme, je peux tomber malade, il entre dans le monde des masturbations. La masturbation sature de véritables malédictions dans la vie d'un homme. Parmi des choses qui peuvent arriver dans ta vie, tu peux ou ne pas avoir des enfants dans ta vie. J'aime quand l'église est calme. Personne ne sait comment bouger. Tout est écrit dans la Bible. Alléluia. Tu pas encore marié, tu sais, non Combien de filles t'es déjà sorti avec eux Combien des hommes t'es déjà sorti avec eux Est-ce que as déjà prié ton et prié Dieu? Il y a d'autres choses merci de ne pas me déranger s'il vous plaît il y a d'autres choses qui arrivent dans notre vie ça détruit notre vie. Parce que tu as laissé l'accès à un désir. Et ce désir-là a pris la place totale dans ta vie. Et c'est cela, ça détruit ta vie. Aujourd'hui, tu cherches des portes de sorciers. Mais tu ne trouves pas. Voilà pourquoi. Un bon enfant de Dieu, lorsqu'il veut prier, la première des choses qu'il fait, il n'ouvre pas d'abord la bouche. Il s'assoit. Il pense dans sa vie. Après, il ouvre la bouche et il commence à prier. Sinon, au lieu de couper l'arbre dans, dans sa racine, tu vas couper l'arbre ici. Plus tard les rejetons vont faire quoi? Hein? Téma tout ça, téma tout ça. T'es ma ça. J'ai poussé dans des cigarettes. J'ai poussé dans les drogues. J'ai poussé dans les Voilà pourquoi, voilà pourquoi, même pendant la nuit, quand un homme se présente dans les songes pour toi, tu es toujours content. Mais c'est un mari de nous, une femme de nous. Tu sais pourquoi Parce que tu es dépassé par les désirs sataniques. Et Dieu bénit ta grâce. Écoutez les choses j'ai dit. Ce ne sont pas seulement pour des célibataires. C'est aussi pour le mari. Je vais que tu pries. Vaincre dans la prière. Voilà pourquoi tu vas venir prier. Tu vas venir prier. Tu as beaucoup de raisons pour venir. venir prier. C'est vendredi, on a encore une nuit de prière. Voilà des raisons. Tu as beaucoup de raisons pour venir prier. Sinon sinon vous pouvez chanter plus tard plus tard c'est toi qui vas vivre des conséquences c'est toi qui vas vivre des conséquences vaincre dans la prière la prière peut t'épargner dans beaucoup de choses écoutez tu peux être malheureux dans ton mariage à cause d'une vie passée et tu as ramené ça dans ton mariage vous pouvez commencer à vivre un calvaire dans le mariage parce que une vie que tu n'as jamais abandonné à Christ. Tu peux faire mieux, monsieur. Ce qui vient dans votre cœur, vous pouvez chanter et que nous permettre à prier qui peut nous permettre à prier. Je sais que tu es sur là où tu es. Pendant qu'ils cherchent une chance, toi, toi prie. Tu peux faire.